Alors, les jeunes, euh, maintenant, viennent surtout chercher euh, des, des, des infos sur leur temps libre, euh, quelles activités ils peuvent faire sur leur temps libre, hors euh, temps scolaire. Euh, bref, qu'est-ce qu'ils peuvent faire euh, de manière ludique et euh, sur leur commune Donc, les jeunes, ils cherchent euh, tout ce qui est autour du sport, résultats euh, sportifs, les événements. Ils recherchent aussi euh, tout ce qui est autour... Euh... De la musique, tout ce qui est ces choses là à 10-13 ans euh, chanteur ou chanteuse, euh, les sorties de dates d'albums, ou euh, concerts et euh, après tout ce qui est euh, gros faits divers, euh, attentats, euh, ce qui peut se passer voilà euh, dans notre région ou, euh, ou euh, à côté quoi. sur un sujet euh, de société, le jeune va venir vers nous pour, pour, pour vouloir en discuter. Et là, à nous de l'accompagner là-dessus. Il s'informe plus euh, sur les réseaux sociaux, euh, je pense surtout les sites euh, internet. Euh, après Facebook aussi, il y a pas mal de sites d'information, donc ils peuvent aussi euh, s'inscrire et du coup directement voir les articles qui sont partagés. Euh, et puis après, euh, journal... Ou... On peut constater que euh, la presse écrite n'est pas forcément euh, le premier vecteur. Et après, ils ont un mode de, de, de recherche d'informations liées aux réseaux sociaux en fait, quoi, et à internet, sur des médias euh, où l'information produite n'est pas forcément véridique ou euh, en tous les cas est réinterrogeable. Quoi. Euh prioritairement ils vont aller vite vers les ordinateurs euh, mais ils savent pas forcément bien les utiliser, bien formuler leurs recherches euh, ils, ont, ils savent pas vraiment euh, quels sites sont fiables, pas fiables donc c'est important de les accompagner dans ces cas là Après en termes d'information euh... Euh, on a un point presse à l'OSCM euh, à côté de la cafétéria, on est un centre social donc du coup le point presse euh, accueille les journaux de la région Ouest France, Presse Océan, euh, des, des journaux de petites annonces etc. On dispose d'affichage en fait à l'intérieur de la maison des jeunes donc là on est sur la version papier où on peut leur lancer euh, des pistes Après ils ont euh, l'outil numérique alors pour faire simple les ordinateurs donc, euh, au lieu de chercher sur leur smartphone, nous on a des espaces, en fait, euh, euh, médias, on appelle ça, où ils peuvent être amenés justement euh, à faire leur recherche euh, dessus. Et après, on essaye au fur et à mesure euh, euh, enfin, de, de l'actualité, euh, grâce aux réseaux sociaux notamment, parce qu'on est présent sur Facebook, sur Instagram, Snapchat, de balancer de l'info et de, euh, de varier cette infor information-là de façon à ce que chacun puisse y trouver euh, son compte. Je, je disais en fait, il y a des outils aussi qu'on a mis en place et euh, qu'on qu souhaite développer encore plus, c'est la radio qui est un des très bon moyen en fait, de récolter euh, la parole des jeunes et euh, voilà, de satisfaire leur expression sur différents sujets <coughs> et également de, justement de s'approprier l'information et de la redistribuer aux autres jeunes euh, également euh, par le biais de cette radio. Quoi. Donc voilà, c'était euh, un des outils qu'on a... Euh, notamment mis en place depuis quelques années sur, sur l'association. On a l'agrément promeneur du net, donc nous par même nos réseaux sociaux de la Maison de la Jeunesse auxquels les jeunes peuvent être sont connectés, de, de proposer de l'information à destination des jeunes. Donc on est vraiment sur la question de l'information liée au numérique, on est sur de l'événementiel, on est sur de la prévention. Sur de l'information liée à l'orientation, euh, au plan euh, et à des plans de boulot-job. De il euh, y a à la fois de la diffusion papier, de la diffusion sur le site du CDI, mmh. sur le site euh, du collège. Euh... Et puis après, pour que l'information soit bien diffusée, il y a plein d'actions qui sont mises en place dans des projets avec des professeurs, dans des clubs, dans des animations culturelles. Il voilà, y a vraiment plein, plein d'outils à notre à notre portée, et qu'on utilise et qu'on fait vivre. On ne peut pas aller partout chercher des informations, qu'il y a plein d'informations qui ne sont pas euh, vraies. Quoi. Donc essayer de faire le tri dans tout ça nous on peut balancer énormément euh, d'informations ou de ressources mais ça répond peut-être pas forcément euh, précisément à leurs demandes donc le travail ça va être euh, voilà de, de les sonder en fait un peu plus un peu plus profondément pour euh, répondre à leurs besoins et, et leurs attentes si on veut les former à être des, des citoyens bien, bien éclairés face à l'information euh, il faut qu'on qu'on construise des projets avec les professeurs des autres disciplines et des fois bah, ils ont leur programme ils ont des choses et c'est pas forcément on n'arrive pas forcément à avoir des, des projets avec toutes les classes et du coup il a, a une avoir des classes qui passent à la trappe et qui sont pas forcément euh, qu'ont pas forcément validé certaines compétences ou en tout cas acquis des, des compétences euh, pour être à l'aise face à l'information à savoir la, trouver la bonne information etc